me limiter à vous dire sur cette question c'est que l'information faisant état de quelconque contentieux financier entre Wad et Idi est un mensonge. C'était un mensonge hier du temps de IDI, c'est un mensonge aujourd'hui du temps d'Afrique confidentielle, ce sera un mensonge demain et jusqu'à l'extinction du soleil. Mais ce qui est plus grave, ce n'est pas de mentir comme ça pour détourner l'opinion des vrais sujets. C'est de mentir au sujet de la réalité du Sénégal. C'est de manipuler les chiffres, d'annoncer des croissances de 6,4% pour masquer la réalité que l'enquête de l'Agence nationale des statistiques devait révéler. De l'enquête que le FMI devait révéler. C'est ça qui est encore pire. Oui, il faut répondre à cette question-là. Quand est-ce qu'on ira à l'élection est-ce que vous pensez que pour une démocratie comme le Sénégal, où on vote depuis des siècles, mais vraiment ce n'est pas acceptable que jusqu'à aujourd'hui, on ignore encore le calendrier électoral Là-dessus, je voudrais faire une recommandation simple et solennelle au président Sall. Quel que soit ce que les gens puissent lui dire, son unique intérêt, c'est de respecter sa parole, c'est d'organiser... L'élection présidentielle conformément à son engagement en 2017. C'est ça ma recommandation. Et cette visite de proximité vise simplement à aller au contact des populations pour nous enquérir, demander si ces populations-là ont connaissance de l'adresse de Monsieur PSE et de Madame Emergence. Depuis que nous avons commencé, cette adresse demeure inconnue.